Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Donc de mise à jour C'est pas sur euh, la mise à jour de, le, Du deck Que j'ai bossé hier Parce que je suis malade Alors je sais pas ce que j'ai mais je suis malade On est plutôt sur la mise à jour De la banlist Alors qu'est-ce que c'est la banlist TCG Parce qu'il y a deux formats Il y a le format OCG et le format TCG Donc Sachez que le format Enfin, je ne pourrais pas vous dire euh, les deux différences. Voilà. Mais sachez, donc comme vous le voyez, euh, c'est en, en espagnol, je crois. Donc c'est Banniste Donc c'est février 2022 et c'est le 7 février. Elle prendra la suite. Donc cette baniste, c'est Kunami qui nous dit, eh ben voilà. Vous avez des cartes, mais vous ne pouvez pas les jouer. Tout simplement. Donc les cartes qui sont prohibito, donc c'est les cartes interdites. Donc par exemple celle-là l'ai voyez, celle-là l'ai Donc je pense que son prix va monter en flèche ou va chuter, je sais pas. Tout ça va dépendre. Celle-là l'ai aussi. Celle-là je l'ai pas, celle-là je l'ai pas. Donc ça veut dire qu'elles sont interdites, que vous ne, à partir du 7 février, vous ne pouvez plus les jouer. Ensuite, les cartes limitado, donc c'est les cartes limitées, donc limitées à 1. Donc, euh, comme vous pouvez le voir pour du désir, ben, vous pouvez voir un peu toutes ces cartes, ça c'est les cartes qui sont limitées à 1 dans un deck, qu'ils ont mis, donc bien sûr, euh, ça, ça, ça a été l'ajout, peut-être que si vous désirez un jour, je j'irai sur internet, et je vous montrerai euh, toute la banliste qui est nécessaire pour, euh, pour pouvoir jouer. Donc, après, les cartes les cartes semi-limitées. Donc, c'est des cartes qui sont limitées à deux exemplaires dans le deck. Donc, fusion de la destinée, héros vivant, après celle-là, je ne la connais pas, la, le cercle salamandre et les boucs émissaires. Donc, elles sont limitées à deux dans le deck. Et celles qui ne sont plus limitées, donc les signes restrictions skill drain. Donc j'ai vu déjà, c'est, j'ai vu en, un... si on prit grimper en flèche, donc skill drain, c'est minimum 60 euros, je crois que c'est le Playset minimum, sur so, sur so, so Facebook j'ai vu ça. Après il y a Nessie le dragon métal rouge, un truc mage artiste, téléporteur d'urgence et Rajeki. Donc, ça, c'est les cartes qui, où les prix vont grimper en flèche parce qu'elles ont été interdites à un moment et maintenant, elles sont plus interdites. Voilà. Donc, elles sont... <rire> elles sont signes restriction. Voilà. C'est celles qui ne sont plus restreintes. Donc, c'est limité à 3. Comme vous le savez, pour Yu-Gi-Oh! Les cartes sont limitées maximum à 3. Donc, voilà. Donc... Après, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Oui, il y a le jeu. Euh... Donc, Comme vous, vous pouvez le voir, j'ai toujours agrandi ma collection de, de decklist. Donc ça, je pense que je vais en faire une vidéo d'ici mois prochain. Euh, les délires, je ne sais pas si, on, si je vais les continuer parce que voilà, c'est pas... Euh... C'est une vidéo qui a pas forcément marché. Les gifs, donc ça c'est des animations que j'ai pour euh, pour la vidéo d'intro donc euh, je sais pas quand c'est que je vais la mettre. Les images, j'en ai une chez et la vidéo, vous la connaissez tous. Et là, c'est les cartes donc euh, voilà, je me suis amusé à à ranger euh, les différentes cartes euh. là comme vous pouvez le voir, donc des fausses cartes et des vraies cartes ou des cartes qui sont pas encore sorties. Donc euh, par exemple celle-là est sortie donc je vais le mettre dans zixies ça, là, c'est monstre à effet. Voilà comment je fais pour euh, euh... après synchro x Donc, après, ça c'est magie, mais elle n'est pas encore sortie. Mais bon, j'aime bien collectionner les images des cartes qui, qui sont sorties. Le... Alors, ça, ça c'est une... un fan art. Donc, je vais mettre. Euh... Ça fait partie de ma... On va dire monstre à effet. Rituel. Synchro. J'ai rangé avec vous comme ça. Euh, voilà. Je... Je cherche... Je cherche de temps en temps des images sur Facebook. Euh, des cartes qui pourraient être intéressantes pour... Peut-être... Euh, je sais pas, moi. Pour... Euh, Vu qu'il n'y a que des pièges, on va faire là un piège. Voilà, et là je voulais vous montrer ils ont sorti en fan art la, la fusion de la magicienne des ténèbres et le dragon noir, de le dragon blanc aux yeux bleus. Donc euh, c'est pété, c'est une fausse carte, j'avoue, mais c'est pété. C'est pété, donc je vais la mettre dans les fusions parce que je sur mon ancien disque dur, euh, j'aimais euh, garder euh, des images de cartes, donc euh, voilà. Donc c'est tout simple, voilà, donc j'ai... Ah oui, aussi pour vous annoncer, euh, si vous voulez, donc euh, la grande nouvelle, c'est que le jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel est sorti sur Apple Téléphone et compagnie, PC, console, voilà, donc c'est un jeu qui est gratuit, je l'ai testé, bon, euh, c'est un peu comme Duel Link, à peu près. Sauf que là, on n'est pas limité par le nombre de cartes dans le deck, qui est, ce qui est pas mal. J Hop. On va s'agrandir. Voilà, vous me voyez mieux. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est a... pas limité par le par le nombre de cartes dans le deck donc bien sûr j'ai pris le deck synchro donc je me suis pas amusé donc peut-être que je devrais prendre le deck le deck d'invocation normale parce que j'ai vu pas mal de cartes intéressantes qui pourraient le faire avec le deck dragon blanc et bleu magie des ténèbres et compagnie quoi voilà tout simplement ça c'est pour jouer un peu méta parce que les decks fun comme le deck synchro où on ne peut pas jouer, euh, voilà quoi, c'est euh, dommage, voilà, Où je prendrais le deck euh, Link, donc j'avais choisi euh, le pseudo Gabriel, mais je pense que si je, je vais télécharger le jeu, là, si, si je recommence la, la partie, je vais me choisir comme nom Team Astral Yu-Gi-Oh Donc si, euh, si vous jouez à ce jeu, eh ben, vous pouvez, je pense qu'on peut s'ajouter en ami, ou faire des duels en ami, voilà, tout simplement voilà. Donc euh, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus. N'hésitez hein. euh, pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux so so sociaux. Moi je vais le faire. Et je vous annonce peut-être que ce week-end ou la semaine prochaine, il y aura la récap d'ouverture des créateurs. Donc, ta boîte qui est sortie mois ci Et je me suis renseigné un peu sur, euh, sur. Je me suis fait renseigner un petit peu sur euh, grâce à ce à Soshiro. Ce donc, cette boîte, elle est bien parce qu'il n'y a pas de commune C'est des raretés. Donc, il y, des... il y a des ultras, il y a des super et voilà. Donc, euh, il va falloir faire ce tri pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, je vais faire bien sûr la récap' d'ouverture. Voilà. Euh, je ne sais pas quand c'est que je vais la tourner. Voilà. Espérons que je, je peux aller à la à tourner ce week-end. Sinon, je la tournerai la semaine prochaine. Voilà. Si je vais mieux parce que c'est toujours pareil, je ne sais pas ce que j'ai. Depuis mardi, je suis malade. Donc, pour vous informer un peu de mon état de santé. Et le foyer m'oblige à aller bosser. Donc, voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est la team Astral du oh. Et oui, je voulais vous poser une, que une petite question comme ça. Est-ce qu'il un petit diaporama musical Donc, bien sûr, avec la même chanson, parce que j'ai pas les droits d'auteur des autres, malgré j'en ai euh, entre 5 et 600 sur mon PC. Voilà. Je voulais savoir euh, comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait, donc, euh, une petite vidéo sur différents tatouages, même si j'ai pas envie de m'en faire un pour le moment, parce que j'ai pas les moyens, mais une petite bite, un diaporama musical avec différents tatouages. Voilà, c'est une idée hein, que pour... Euh, voilà, ça, ça peut être un nouveau concept euh, comme ça peut pas être un nouveau concept, donc je vais essayer de bosser dessus, mais ça sera pas avant fin février. Voilà tout simplement. Donc, si vous voulez, euh, si vous voulez, donc un, une vidéo diaporama musical avec euh, des super beaux tatouages que je trouve sur Facebook, parce que oui, je suis sur Facebook au nom de Rémi Roman, donc vous voyez, c'est. Euh, Voyez le t-shirt volcanique. Je pense que c'est le même la même photo que vous voyez sur euh, la même photo que vous voyez sur euh, YouTube. Voilà tout simplement. Donc euh, voilà si vous donc euh, voilà je suis sur euh, Facebook. Euh, j'ai euh, je rappelle quand même que j'ai un groupe Discord qui s'appelle la Team Astral Audio. Donc si vous voulez rejoindre pour savoir plus d'informations voilà, je poste je poste des nouveautés, je poste pour l'instant avec 5, 5 ou 6, pas plus. J'aimerais que toute ma communauté me suive, comme ça on pourra échanger sur du Pokémon Go, sur, sur du Yu-Gi-Oh, sur tout. Je pourrais même faire pas mal de choses, je pourrais même faire une petite vidéo avec, avec vous hein, sur Discord, c'est facile, hein. vous voyez, j'ai pas internet là, mais... Attendez, hop, je vais rétrécir, ma... rétrécir ma tête. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai Discord. Donc, euh, j'ai Discord. Euh... Est-ce qu'il va vouloir me lancer alors que j'ai pas Internet Non. Donc, voilà, j'ai Discord. Voilà, j'ai Twitter. Mais ça, je vous dis pas parce que je mets des choses beaucoup plus personnelles dedans. Euh... Voilà parce que j'ai quand même mon petit jardin secret, sachez-le. Donc si vous voulez en savoir plus, euh, je peux vous mettre une vidéo, mais bien sûr il faut que... que sachez que ça serait une vidéo interdite au moins de 18 ans. Donc tout simplement c'est voilà c'est ça quoi pour vous montrer une autre de mes passions. Voilà et après euh, je pense aussi vous faire euh, vous refaire faire une, une vidéo donc un peu moins travaillée mais sur euh, le deck le profil euh, demoiselle de fortune. J'y ai travaillé un peu hier, il me manque une carte, donc c'est Soshiro Shosh Takayuki qui va me l'envoyer. C'est Acida Piscou, ça fait longtemps que je la cherche. Euh, avant je l'avais, j'ai dû vendre le deck, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc il m'a fallu du temps pour récupérer ces cartes. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, après, euh, qu'est-ce qu'il y a, il y a le... Hier j'ai travaillé sur le deck volcanique, qui, qui va avoir de la nouveauté. Hein euh, je vais vous dire, ça va être volcanique, euh, volcanique, laval, un peu du Clé et un peu du préhistorique. J'ai choisi les meilleures cartes de, de chaque deck pour pouvoir euh, pour pouvoir faire waouh wow, le truc euh, énormissime, voilà. Pour pouvoir faire le truc énormissime, voilà. J'ai j'ai euh, je pense que je m'en suis pas mal tiré. Donc euh, je referai une vidéo. Euh, donc euh, je referai une vidéo alors je sais que vous devez vous emmerder mais voilà on va mettre euh, par exemple euh, alors on va mettre une belle image alors si ça veut bien voilà Voilà. hop voyez donc euh, non ça, ça c'est pas voilà vous voyez donc fond d'écran es de disque donc ça, c'est tous les duels de disques que j'ai trouvés euh, sur Internet. En sachant qu'il qu y en a qui ne sont pas encore sortis. Et il y en a qui sont sortis. Donc, par exemple, celui-là, il est sorti, mais il coûte trop cher. Donc, je ne pourrais pas vous le faire. Euh, celui-là, il est sorti, je l'ai chez moi, mais on... je préfère pas le faire. Celui-là... Euh... Je veux dire, il est sorti, mais il, il, il, il est bien, j'avoue, mais ce n'est pas, pas mon préféré. Donc euh, après, ah oui, je vais vous parler d'une chose aussi qui est importante. Voilà, ce duel disque-là, il est sorti, il coûte hyper cher. Il coûte hyper cher, je vous le dis, hein, parce que moi je ne le trouve pas à moins de 7000 euros sur Ebay. Mais apparemment, il est classe. Donc c'est un duet disque électronique, comme tous les duets euh, Pratiquement comme tous les duets de disque. Sauf que là, on, on voit, euh, quand on met une carte sur le terrain, on voit, euh, voilà, tout simplement. Après, il euh, y a différents duets de disque. Hein, je pas tous vous les montrer parce que vous les avez. Les produits dérivés, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais au départ, je voulais me faire percer les oreilles. Et je voulais acheter ces boucles d'oreilles. Voilà. Voilà, donc, euh, je ne les ai pas retrouvés sur Ebayne. Euh, sur donc, euh, voilà, c'est dommage. Mais je crois que ça a, ça coûte 80 euros de se faire percer les oreilles. Donc, euh, voilà, c'est aussi un peu hors de mon budget. Donc, euh, du coup, j'ai capturé l'image. Et euh, je le garde en souvenir, voilà. Parce que j'ai plein de produits dérivés, hein, Yu-Gi-Oh! Hein, euh. si, je je, si vous voulez savoir, je vous ferai une vidéo des les différents produits dérivés que j'ai, là, au Yu-Gi-Oh Voilà ah ben Excusez-moi pour cette vidéo plus longue pré que prévu. voilà J'espère que vous avez passé un agréable moment, et je vous souhaite une bonne journée Allez, ciao tout le monde N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, et abonnez-vous surtout Parce que je veux des abonnés Parce que ça, ça me motiverait un petit peu plus de faire des... Des, des vidéos, donc j'ai sachez que j'ai toujours la la prépa, la préparation, donc là on est en pleine préparation avec euh, Mitsugoro, donc il faut qu'on, voilà, pour se faire un duel en ligne, donc on va faire comment eh ben Je vais euh, je vais prendre mon PC, je vais le descendre, et je vais nous filmer en train de jouer, à faire un duel, donc ça sera, donc euh, le, le deck Demoiselle de Fortune, Salaman Grande. Donc normalement c'est ça. À part s'ils si préfèrent prendre le deck euh, fusion ou bed creator que j'ai pas proposé parce que je ne l'avais pas. J'ai deux decks avant donc j'ai le deck colonie du mal pour 25 euros donc frais de frais d'envoi compris et le deck euh, bed creator 25 euros aussi frais d'envoi compris. Donc euh, si vous voulez euh, je peux très bien vous faire si vous voulez en savoir plus, je peux très bien vous faire euh, les decklists des, des des cartes euh, voilà voilà tout simplement. Donc surtout, n'oubliez pas, je vous adore parce que il y a très peu de retours mais je vous adore. Et ciao tout le monde. Et tu es prêt à jouer n'importe qui tu veux quand tu veux dans le monde entier. Allez tu veux tenter fait ta chance, fais bien vouloir l'aider. Okay. Regarde.